Allez, je vous montre ça. Bon, J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, je vous montre ça. Vous voyez le coffre vert. Apparemment, il y a un tout petit nid dedans. Donc, j'arrive pas à voir par où il rentre les frelons À mon avis, par la petite serrure ici. Donc, je vais m'habiller. Et je vous montre ça. À de suite. Allez, c'est parti pour le combat Allez, on va aller voir ça On va allumer l'autre caméra Nickel Allez, on va regarder ce coffre On va faire doucement Donc pour l'instant, j'ai pas vu euh, un frelon voler hein. Donc à mon avis, il ne doit pas avoir une grosse activité Juste la petite reine dedans à l'intérieur, j'ai l'impression. Je sais pas si vous la voyez. On va mettre juste un petit cheat avant qu'elle parte. Ah non, c'est une petite ouvrière. Regardez, hop, là il y a la reine qui est beaucoup plus grosse c'est vraiment tout un début de nia je voudrais pas trop le, le faire tomber Allez, elle se nettoie et l'effet de se nettoyer automatiquement l'aval de la poudre. C'est comme ça qu'on qu tue les frelons. Bon, apparemment, il va rester avec moi. mes potes allez un petit pouce bleu les un petit pouce bleu voilà donc c'est une vidéo très très rapide, c'était juste pour vous montrer que les coffres de jardin ça peut être très dangereux aussi donc faites attention, on va et vient d'un point fixe voilà, des frelons allez, j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt, tu dis au revoir allez, du au revoir avant de mourir quoi oh. Abonné à des défrelants, alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah ah ah ah ah ah